La première chose à faire si vous aviez une ancienne installation de WebTarot c'est d'enlever de, la configuration pare-feu de l'ancienne application WebTarot sinon elle va apparaître comme étant euh, l'autorisation pour WebTarot A36 alors qu'en fait il s'agissait d'une autorisation pour une ancienne version de WebTarot Donc on lance pare-feu Windows Defender On va sur autorité, Autoriser une application une fonctionnalité pour le pare-feu Windows Defender on fait modifier les paramètres et là on cherche Webtaro. hop la voici et on la supprime voulez-vous toujours le supprimer oui c'est parti une fois qu'on a fait ça on peut relancer euh, l'autorisation de WebTarot mais en allant le chercher dans le, fil dans le répertoire on y va on va sur C Programme X86 WebTarot, on prend le fichier webtarot.exe, on ouvre, ok, c'est fait, nous voilà notre web tarot Ici vous voyez que j'avais déjà fait le, la configuration de l'ouverture de table, euh, je vais vous la refaire immédiatement pour que vous voyez cette deuxième option donc pour le moment on a juste autorisé webtarot à accéder à internet ça ne signifie pas que les gens peuvent vous rejoindre sur votre table pour cela il faut aussi rajouter le port 2201 donc on va cette fois ci sur les paramètres avancés sur les paramètres avancés on va sur règles de trafic entrant puisque c'est quelqu'un qui va venir entrer sur votre ordinateur on fait nouvelle règle On a cette fenêtre-là qui apparaît. On choisit règle sur un port. Port TCP, on dit que le port 2201. Alors ça peut être 2202 si vous êtes à votre deuxième ordinateur de configurer. Suivant. On autorise la connexion dans tous les cas. Suivant. Sur tous les domaines. Et on lui donne son nom. VT ouverture de table. Et là je mets comme description, permet au joueur de rejoindre ma table. Terminé, terminé, on ferme aussi cette fenêtre là, on lance WebTarot. Et là si ça ne marche pas, je vais avoir l'air bête. Je crée ma table, je mets un mot de passe pour éviter que quelqu'un ne vienne perturber ma vidéo. Ouf, ça a fonctionné. Et j'ai pu, je peux jouer. Bonne continuation.